Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dogma, comme tous les débuts de mois pour un nouvel épisode de Vrai ou Faux. On en est déjà au neuvième épisode, le mois prochain ce sera le 10 épisode. Et donc comme à chaque fois vous connaissez le concept, je vous posais vos questions sur les réseaux sociaux, dans, cette... dans les commentaires de cette vidéo là. Et le mois prochain, eh ben, je sélectionne une vingtaine de questions pour y répondre du mieux que je peux. Ça peut être des questions qui concernent l'actualité Naughty Dog, les jeux Naughty Dog, les projets de films et de séries, mais aussi euh, ma personne ou Naughty Dog Mag. Donc voilà, eh ben, bah, c'est parti, hein. trêve de bavardage, on attaque directement avec Stéphane qui nous dit... Salut Chris, salut la team, pensez-vous que Naughty Dog fera mieux que la licence The Last of Us Merci les amis, vous êtes au top Prenez soin de vous, à très vite Alors écoute Stéphane, ça va être une question En fait très très subjectif Il euh, y a des personnes qui vont préférer Uncharted à The Last of Us, il y en a d'autres Qui vont ni aimer Uncharted, ni aimer The Last of Us euh, C'est un peu propre à chacun Pour moi je pense que c'est vraiment la meilleure Licence Naughty Dog, même si J'ai un affect énorme avec Uncharted Mais là ça va vraiment être en fait propre à chacun Je pense pas qu'on puisse euh, les les goûts et les couleurs en fait c'est un peu comme tout dans la vie, euh, personne en fait n'a de réponse officielle, personne peut dire euh, moi je sais ça c'est le meilleur, C'est chacun a, a aime différemment donc voilà je pense que c'est quelque chose de très personnel et euh, donc voilà ça, à titre personnel pour moi je pense que The Last of Us c'est la meilleure licence de Naughty Dog euh, et que ça va être dur de faire mieux mais voilà ce n'est que mon avis. Amo de Viking, salut Chris, je voudrais savoir si, euh, quel est ton plus grand rêve autour de Naughty Dog pour la chaîne comme pour les attentes euh, autour et envies autour du studio Personnellement, j'adorerais rencontrer le grand et unique Nel Druckmann. Eh bah, bien, oui, forcément que moi, j'adorerais rencontrer les équipes. Alors déjà, on va, on va commencer par, par le... Le, le chemin le, le, plus, le, plus, le, plus, le plus simple, c'est une approbation de Naughty Dog, c'est-à-dire que Rockstar Mag, on est approuvé, on est connu par Rockstar. Euh, du côté de Naughty Dog Mag, alors forcément, on est beaucoup plus jeune que, que, que, que Rockstar Mag, forcément, mais on est déjà approuvé par PlayStation France, ce qui est déjà une bonne chose, mais c'est vrai que déjà, euh, pouvoir euh, être suivi par Naughty Dog sur les réseaux sociaux, avoir un lien, un contact avec eux, serait déjà euh, une, une première étape et une grande satisfaction, mais c'est vrai que le rêve ultime, c'est de faire un studio tour... Donc, d'aller pouvoir euh, vous faire un petit documentaire dans les locaux de Naughty Dog pour vous présenter les locaux de Naughty Dog, interviewer les équipes et donc rencontrer, interviewer euh, bah, Nald mais aussi Hayley Gross, Evan Wells, euh, voilà toutes les personnes qui euh, sont Kurt Margenau, euh, voilà tout, toutes les personnes qui. Euh, qui Anthony Newman, je ne rate pas de penser à tous les mêmes qui travaillent chez Naughty Dog en fait, de, de pouvoir les rencontrer. Euh, adéland douro salut Chris, salut l'équipe Naughty Dog Mag, vos vidéos sont super et je voulais savoir si euh, à ton avis The Last of Us Partie 3 sortirait sur PS5 ou s'il sortirait plutôt sur PS6 si Naughty Dog euh, met 7 ans comme euh, pour, la, pour la partie 2, merci. Euh, bah en fait j'en ai déjà parlé au, autour d'une vidéo, En fait, tout va dépendre de quand hein, le développement de The Last of Us Partie 2 a commencé en fait. Autant bien le développement a commencé dès l'année euh, 2020 et dans euh, peut-être deux ans le jeu sortira, comme autant bien vraiment la pré-production s'est achevée à la fin de l'année dernière et donc le développement commence et là oui euh, on l'aura donc tout va dépendre et pour moi malheureusement je ne possède pas cette information. Enzo Mione, salut Chris, penses-tu vraiment que The Last of Us Partie 3 euh, est en pré-production depuis longtemps Et à ton avis, dans combien de temps serait-il possible que les trois opus seraient disponibles euh, sur quelle plateforme Alors, euh, moi comme je vous l'ai dit, euh, je suis quasiment sûr et certain que le jeu est en production depuis, euh, depuis pas mal de temps. Euh, je ne crois pas à la déclaration de Neil Druckmann, comme je l'ai expliqué. Beaucoup de, de joueurs ne savent pas en fait la différence entre... Et production et pré-production, donc en fait depuis sa déclaration, c'était en avril 2021 en disant que la, la, la partie 3 est en pré-production, en fait dans la tête de plein de joueurs, en fait le jeu est en production. Euh, donc euh, moi j'y crois pas, euh, pour moi le jeu est en développement, maintenant voilà, comme j'ai dit dans la précédente question, je n'ai pas plus d'informations, donc je ne peux pas savoir, mais, euh, mais voilà, pour le moment je pense en tout cas, si c'est mon avis personnel, qu'il arrivera sur PS5 d'ici 3 ans, 3-4 ans. Euh, YouTubeir, le standalone va sortir sur PS4 et PC. Euh, alors PC, j'en suis quasiment sûr. Alors est-ce que ce sera Day One, je ne sais pas, mais PC, j'en suis quasiment sûr. Sur PS4, j'ai malheureusement de gros doutes. Humph. Salut. Pensez-vous que le multijoueur de The Last of Us impactera le déroulé scénaristique du troisième jeu Je trouverais ça sympa personnellement, qui donne l'occasion aux joueurs de participer à l'histoire du troisième opus. Alors techniquement. C'est ce qu'ils vont nous proposer avec le multijoueur, puisque Naughty Dog a annoncé un jeu narratif en ligne, pou pouvant être joué à plusieurs, euh, qui mettrait en scène de nouveaux personnages et en fait qui serait dans l'univers de The Last of Us, mais qui ne serait pas dans l'histoire de, de Joel et Ellie. Donc voilà, moi je, je pense que c'est déjà une très bonne base après à voir ce qu'ils vont nous proposer avec ça. Question de Tomarek, « Hey Chris, quand est-ce que tu penses que The Last of Us Partie 2 Remake ou Remaster sur PS5 pourrait sortir ?» euh, alors, franchement, je pense que c'est pas déconner de l'attendre pour la fin d'année. Cette année, c'est les 10 ans de la licence The Last of Us, je pense qu'il pourrait marquer un, un, un, un coup et, et sortir par exemple The Last of Us Partie 2 sur PC avec le stand-alone, ce serait pas déconnant. Donc voilà. J'ai aucune info là-dessus non plus, je ne vais pas vous emballer, mais je pense que, voilà, par exemple The Last of Us Part 1 a été annoncé en juin 2022, sorti septembre 2022. Pas impossible que pour, pour fêter l'anniversaire, les 3 ans de The Last of Us Part 2 euh, et les 10 ans de The Last of Us en juin, ils puissent annoncer cette partie 2. Je suis pas le vrai, euh, récemment la saison 2 de The Last of Us a été annoncée, elle reprendra probablement l'histoire de The Last of Us Partie 2. S'il y a une saison 3, est-ce qu'elle reprendra le scénario de The Last of Us Partie 3 ou si les calculs, euh, si, le cal si celui-ci n'est pas encore sorti, est-ce qu'ils vont faire être une toute nouvelle histoire euh, pour la série Alors, euh, pour moi, la série The Last of Us sur HBO ne suivra pas autre chose que le jeu. Euh, Nald et Craig Mazin l'ont déjà annoncé en disant que euh, il n'irait pas au-delà de, euh, de, de, des jeux. en fait. Donc cela veut dire que si une saison 3 arrive, la partie 3 sera disponible. Le genèse, est-ce euh, est sûr et certain que The Last of Us Partie 2 arrivera sur PC peut-on nous fier à notre intuition alors sûr et certain là, je ne peux pas te dire oui c'est sûr et certain puisque ça n'a pas été annoncé mais on sent vraiment que Sony a une volonté maintenant de faire sortir tous ces jeux et les, toutes les dernières grosses sorties sont arrivées Horizon Zero Dawn, God of War même on a eu des, des jeux euh, assez récents comme Returnal qui est sorti en, en 2021 euh, Gran Turismo 7 va arriver sur PC donc euh, The Last of Us Part 1 Uncharted, donc euh, oui, je pense que... « Bradley, bonjour à toi, Chris. Ne trouves-tu pas que ce sera assez étrange de voir Bella Ramsey en pleine quête de vengeance dans la saison 2, étant donné que son visage, étant donné que son visage est très enfantin Ce n'est pas une critique envers elle. Merci à toi, force pour la suite. » Alors, c'est vrai, mais après, maintenant, avec les prouesses du maquillage, etc., euh, voilà c'est vrai que là le truc c'est que bah, normalement logiquement la part, la saison 2 se déroulera donc 5 ans après la saison 1, je pense qu'ils vont lui faire pas mal de maquillage à la, à la petite Bella Ramsey, qui vont lui changer sa coupe de cheveux et qui vont essayer de la faire se ressembler au maximum même si voilà... On n'est pas dans une série qui est un concours de cosplay, donc peut-être, enfin c'est même certain que Bella Ramsey ne ressemblera pas comme deux gouttes d'eau à la Ellie que l'on connaît dans The Last of Us Partie 2. Taibo Salut Premièrement, j'adore vos vidéos et j'aime bien voir vos avis différents sur The Last of Us avec PlayStation Inside. Pour savoir, la saison 2 de The Last of Us sort quand J'ai une petite hypothèse euh, et c'est en gros, il fasse une saison avec Ellie et une autre avec Abby. Alors, de toute façon, oui, ça a été un peu euh, euh, partiellement annoncé par Craig Mazin. La... il y aura sans doute une, une, une saison 2 et une saison 3 pour adapter The Last of Us Part 2 parce que le jeu est bien plus conséquent. Et effectivement, je pense que euh, c'est pas impossible, et, et ça pourrait être très très fort, surtout pour ceux qui ne connaissent pas les jeux, Et tout simplement de faire, bam, euh, saison 2, le voyage d'Eli à Seattle, bam, saison 3, le point de vue d'Abby avec le final, euh, à, à Santa Barbara ça pourrait être très très fort allez pour la sortie euh, pour la sortie eh ben, selon les, les, les dernières déclarations de Pedro Pascal la production pourrait débuter euh, en fin d'année euh, donc on peut imaginer euh, au moins 6 mois de, de, de tournage euh, je pense que ça prendra moins de temps que la saison 1 parce qu'il y a déjà beaucoup de décors, beaucoup de choses qui, ont, qui sont déjà faites mais, euh, mais effectivement ça va prendre du temps je pense donc qu'on peut s'attendre à une sortie de la saison 2 début 2025, ce qui en soi serait très bien. Sniper Madman euh, 306, pensez-vous que le succès mondial du titre The Last of Us pourrait s'avérer néfaste puisqu'il y a plein de potentiels économiques à y exploiter euh, pour faire en fait que cette licence baisse en qualité comme ce n'est c'est le, le cas avec la saga Star Wars. Bon. De mon côté, Star Wars n'est pas pas euh, tomber quand même hyper bas. Il y a eu des projets qui forcément sont pas à la hauteur mais là on peut voir déjà la saison la saison 3 de Mandalorian qui est attaqué, qui, qui attaque fort euh, Kenobi moi j'ai beaucoup aimé euh, Rogue One, enfin voilà c'est vrai que il y a des projets qui sont bons, moins bons Maintenant, attention, The Last of Us n'est pas une saga à la Star Wars, ni à la, ni, ni Marvel ou quoi que ce soit. Et derrière, c'est toujours Naughty Dog qui sont aux commandes. Donc, je ne pense pas qu'on aura des dérives et qu'on va surexploiter la licence. Babal26, salut Est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir un The Last of Us préquel qui se passerait 12 ans après l'Outbreak Day avec un autre personnage Bah, techniquement, c'est ce qui va un petit peu se passer avec le multijoueur, hein, le standard de multijoueur, puisque on... on va être après euh, la pandémie, enfin... Après l'outbreak day, le jour de l'épidémie, avec deux nouveaux personnages. Donc, techniquement, voilà, ce ne sera pas du solo, mais on va l'avoir. Elboubou, salut Chris, des nouvelles du film Jack and Dexter. J'ai très peur que le projet ait été annulé. A euh, votre avis, quand est-ce qu'un nouveau Jack and Dexter sortira, euh, sortira Merci. Euh, alors, pour Jack and Dexter, j'en ai déjà parlé, à mon avis, jamais. Au mieux du mieux, on pourra avoir un remaster, remake des premiers. Mais c'est vraiment au mieux du mieux. Euh, J'ai un peu l'impression que la, que, la, que la mode des remaster remakes, Crash Bandicoot, Spyro, Medieval, euh, est un peu passée malheureusement. Mais euh, pour ce qui est du film, il n'a jamais été officiellement annoncé, mais il a été bien teasé par euh, Tom Holland et euh, Ruben Fletcher. Donc voilà, je ne pense pas qu'il soit euh, annulé, mais je pense qu'il est en, en préparation, en pré-production, et qu'on aura des informations peut-être cette année ou l'année prochaine. TeddyBeer, salut Chris, j'ai deux questions pour toi, la première c'est, est-ce qu'il faudrait s'attendre à la mort de Nathan Drake dans un potentiel Uncharted 5 Et la deuxième, est-ce que tu as une idée de scénario pour The Last of Us Partie 3 Alors, pour Uncharted, non, parce que officiellement et techniquement, normalement, l'arc narratif de Nathan Drake est terminé, donc on ne devrait pas avoir euh, Drake dans, euh, dans le prochain Uncharted, comme ça, donc voilà, ça lui sauve les miches. Pour The Last of Us Partie 3, moi j'en ai déjà parlé... Même si pour moi c'est un scénario très bateau, mais la seule chose que je vois c'est la rédemption d'Elie. Euh, Ellie qui, euh, qui est devenue une, la, la, une fille que l'on n'a pas habituée. Enfin, Ellie qui était très innocente, très, très douce et finalement très, très, euh, très gentille dans, dans la partie 1 et est devenue quelque chose de... de, de à l'opposé, un monstre littéralement, et je pense que, à part, mis à part faire sa rédemption et le fait qu'elle va se sacrifier pour essayer de sauver l'humanité, je vois que ça maintenant après ça fait très bateau, et c'est ce que tout le monde un peu attend, donc à voir Benjamin Benoussan. salut Chris à toute l'équipe de Naughty Dog Mag, euh, penses-tu que Bella Ramsey pourra incarner le rôle d'Elie dans la saison de The Last of Us Partie 2 euh, Elle est devenue beaucoup plus sanglante elle a perdu son importance et euh, elle est devenue une véritable meurtrière, j'ai du mal à imaginer Bella Ramsey endosser un tel rôle euh, pour la Ellie de la partie 2. Alors, c'est officiel, hein, Bella Ramsey a, a confirmé qu'elle sera dans la saison 2, donc euh, pour répondre à la question, oui. Maintenant, bah, le reste, c'est... Voilà, elle nous a montré qu'elle est capable d'une masterclass pour euh, incarner le rôle d'Elie en version enfant, innocente, gentille. Et bien bah, maintenant, il va falloir euh, compter sur son talent pour euh, encore plus nous bouge bée sur euh, bah, une Ellie version... Euh, Version The Last of Us partie 2. Daryl, salut à Chris et à l'équipe de Naughty Dog Mag. J'ai une question à propos de la série The Last of Us et du multijoueur du 2. Ou alors, première question, est-ce que la saison 2 de The Last of Us sera-t-elle disponible en 2024 A mon avis, non, car je... Pense que la production n'a pas commencé qu'elle devrait sortir d'ici 2025 voire 2026. Est-ce qu'ils ont déjà un casting déjà trouvé euh, Est-ce que Bella Ramsey sera-t-elle présente ou pas Aussi Pedro Pascal. La deuxième question, est-ce que le multijoueur sortira cette année ou plus tard selon toi Et que penses-tu du multijoueur qui se déroulera dans un décor post-apo de San Francisco avec le Golden Gate et la ville complètement dévastée comme une, toutes les autres villes qu'on a pu découvrir dans les, dans les deux jeux Je souhaite que mon commentaire sera euh, dans le prochain vrai ou faux comme dans le précédent concernant Ellie à propos du troisième opus. Bonne continuation à toi l'équipe de Noti. Dark Mag, vous faites du très bon travail. et eh ben, écoute, Daryl, voilà, ton commentaire est sélectionné. Euh, on va commencer par la série. Donc, oui, Pedro Pascal, confirmé. Bella Ramsey, confirmé. Pour le casting, on n'a aucune information, mais je pense qu'ils y travaillent dessus. Effectivement, la production n'a pas commencé, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, selon Pedro Pascal, cela pourrait commencer en fin d'année. Effectivement... Je ne pense pas qu'elle sortira en 2024, c'est un petit peu ambitieux. Euh, si on part par exemple sur 6 mois de tournage, on peut imaginer que d'ici juin, euh, elle puisse être terminée, juin, juillet, août. Alors je pense que si on fait comme pour la saison 1 et qu'on part sur 6, 7, 8 mois de production, on pourrait l'attendre pour février, mars 2025. C'est pas déconnant, mais je pense en tout cas qu'elle arrivera au plus tard, fin 2025. Voilà. Euh, pour ce qui est maintenant euh, du reste, je suis très hypé Moi comme je vous l'ai dit, je suis pas trop joueur multi, joueur multi. Euh, Donc en fait j'en attends que Naughty Dog euh, bah, arrive à me faire flancher Et c'est vrai que si c'est un jeu euh, narratif multijoueur Donc un jeu avec une histoire et tout, où on peut jouer en, en solo, en, enfin en multi, en coopération Ça pourrait me plaire, en tout cas c'est vrai que la partie euh, San Francisco me plaît énormément Donc j'ai vraiment hâte Stone FC, vous pensez que ça va donner quoi le standalone de The Last of Us Vous êtes les boss, ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Moi personnellement, euh, je pense que ça va être un gros gros truc. Euh, nel Druckmann a l'air très confiant. Il a quand même qualifié le jeu comme le plus gros projet de l'histoire de Naughty Dog. C'est quand même pas rien. Et euh, et ça fait quand même pas mal de temps qu'ils sont dessus. Donc euh, ils prennent vraiment leur temps pour communiquer, pour dévoiler des trucs. Donc moi je pense qu'ils sont très confiants et que ça risque de faire très très mal Antoine Chouchouron Salut Chris et l'équipe, penses-tu qu'un jour Naughty Dog puisse un jour se réorienter vers des jeux plutôt centrés sur le gameplay tel Crash ou Jack car avec Uncharted et The Last of Us on est plutôt orienté scénario merci de continuer, vous faites un, un travail euh, fantastique, alors malheureusement non euh, bon, pour moi c'est heureusement c'était très cool hein, euh, Crash et Jack mais je trouve que la patte de Naughty Dog dans les jeux solo narratifs c'est les meilleurs de l'industrie en fait, donc en fait non et ils ont bien dit qu'en fait ils voulaient vraiment se diriger vers ce genre de jeu beaucoup plus mature, beaucoup plus travaillé donc voilà c'est peut-être pas sûr qu'ils restent dans le survival horror comme The Last of Us mais je pense qu'ils vont continuer les jeux narratifs et, euh, et je peux que les encourager à faire ça. Lazarus et Chris, penses-tu que la fin de la saison 2 de The, The Last of Us sur HBO pourrait teaser le troisième opus via une scène, un élément clé, auquel cas ce serait la première fois de l'histoire d'un jeu vidéo qui serait annoncé via une, une adaptation série Aussi, je trouverais stylé, étant donné que le producteur a toujours annoncé que la série ne, pas, ne dépasserait pas les jeux. Alors la série s'arrêterait tout juste après la fin de la partie 2. Merci, à bientôt pour d'autres questions. Eh ben, écoute, euh, je pense parce que imaginons que euh, effectivement la saison 2 arrive euh, 2025 je sais pas ça pourrait être très classe vraiment je ouais peut-être euh, ça, ça peut être très classe hein, parce que imaginons que la saison 2 euh, arrive début 2025 ça veut dire que imaginons que printemps 2025 se soit terminé il tease et annonce par exemple The Last of Us Partie 3 qui sortirait en 2026 le temps de produire et sortir la saison 3, ce serait donc 2027. C'est possible. Est-ce qu'ils opteront pour, cela, pour ça Je ne sais pas. Mais, euh... mais c'est possible. Et j'avoue, ce serait très classe. Fan enfin, Bellabs. Euh, quels sont les liens entre Naughty Dog Mag et le studio Naughty Dog indépendant complet droit de regard du studio mère sur les projets Naughty Dog Mag, etc. Bravo pour votre boulot à toute l'équipe. Indépendant complet. Euh, en fait, l'histoire de Naughty Dog Mag, c'est simple. C'est que... Euh, les équipes de PlayStation France me connaissaient déjà pour mon travail sur Rockstar Mag et euh, lors d'une Paris Games Week bah, je parlais avec des responsables de PlayStation France et ils m'ont dit euh, tout simplement bah, « Chris, euh, à, quand le, à quand PlayStation Mag en fait ?»« euh, Ils me font « Tu fais tellement du bon taf et tout » que bah, nous on serait content parce qu'on euh, bah, on cherche des fans de site PlayStation et je leur ai dit « Bah écoutez, euh, moi lancer un site, euh, là maintenant sur Rockstar Mag j'ai mon équipe mais là pour lancer un nouveau site euh, bah, c'est à dire qu'il faut que je reparte à zéro donc c'est moi qui code le site qui moi c'est moi qui fais les logos c'est moi qui fais les forcément enfin, qui fait tout en fait euh, ensuite bah, les premières semaines bah, c'est je suis tout seul à traiter l'actualité en attendant de trouver une équipe je fais donc pour traiter toute l'actualité playstation ça me semble un petit peu compliqué je fais par contre moi mon, mon deuxième studio de coeur après rockstar enfin même devant rockstar c'est naughty dog et là ils m'ont dit mais go mais go, vas-y, nous on te soutient à fond, et ils ont tenu parole, en fait, ils m'ont soutenu, c'est pour ça qu'on a les jours en avant-première, etc., ils nous soutiennent beaucoup, et euh, on a des petits projets qui vont se mettre en place, et voilà, mais du coup, voilà, nous, on n'a aucun, aucun lien avec Naughty Dog, o Naughty Dog nous ont jamais rien dit, on est totalement indépendant, on dit ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, et ça, je tiens à signaler que ce sera toujours le cas, en fait. Même sur Rockstar Mag, où on est approuvé par Rockstar, on... personne ne nous dira euh, quoi dire ou quoi faire. S'ils ne sont pas d'accord avec nous, ben on... ils nous désapprouvent, il n'y a pas de souci, mais... Euh... <rire> notre, notre, notre intégrité et nos, et nos principes passeront avant tout, donc euh, voilà. Javox, salut Chris et toute l'équipe de Mag, merci pour votre travail, vous nous régalez, vous êtes au top. Penses-tu qu'on aura une date de sortie du gameplay pour le standalone multi de The Last of Us cette année et ben bah écoute, très bonne dernière question de l'épisode et moi je pense que oui. Je pense qu'ils vont vraiment attaquer la communication et qu'ils vont nous donner toutes les informations et je pense même qu'une sortie en fin d'année n'est pas impossible. Voilà les amis, pour ce nouveau Vrai ou Faux, j'espère que les questions vous auront satisfaites et que j'aurai répondu au mieux. Vous pouvez poser vos nouvelles questions dès maintenant dans l'espace commentaire. Et nous, ben, on se dit rendez-vous très vite sur Naughty Dog Mag ben, pour la nouvelle critique dès demain. Le débat avec PlayStation Inside, avec Linou qui n'a jamais joué au jeu. Euh, on arrive à la fin, il y a des grosses surprises qui arrivent, des interviews, etc. Je n'en dis pas plus. J'espère que le contenu vous plaira, mais nous, on vous prépare plein de grandes choses. Sur cela les amis, bah... Ben, on n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire pour vous mettre vos nouvelles questions, et on se dit bah à de s'abonner si ce n'est pas déjà fait aussi, et nous on se dit bah à très vite sur Naughty Dog Mike. prenez soin de vous, et à bientôt.